Capricorne et Ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, premier des camps, euh, c'est Vénus qui a de l'importance dans la mesure où elle rentre en Gémeaux. Bon, alors le signe n'est pas très important pour vous, Capricorne, c'est votre signe du travail, hein, euh, qui représente votre vie quotidienne, votre forme. Donc euh, bon, c'est très possible que si vous souffrez de quelque part euh, avec cette Vénus, eh bien vous allez euh, vous sentir beaucoup mieux. Hein. Vous allez peut-être trouver une médication euh, qui va euh, vous faire du bien, c'est très possible. Mais euh, bon, il y a aussi une notion de sentiment hein, avec euh, Vénus en, en Gémeaux et il est possible que vous vous découvriez des sentiments euh, pour euh, quelqu'un avec qui vous travaillez, ou que quelqu'un avec qui vous travaillez euh, vous fasse de l'œil, hein? ça n'est pas du tout exclu et euh, bon bah vous resterez un peu de marbre hein, parce que c'est dans votre... <rire> c'est dans votre manière d'être, hein? mais bon essayez quand même euh, de creuser la question parce qu'on ne sait jamais pourquoi euh, ne pas essayer. Hein? Euh, on arrive toujours à quelque chose quand on fait des essais, des erreurs, on recommence, essais, erreur, et puis un jour c'est plus l'erreur, c'est la réussite. Musique Deuxième décan du Capricorne dans votre horoscope de cette semaine, c'est pas terrible. <rire> Je vous explique pourquoi euh, Saturne est chez vous, vous le savez elle est revenue hein, chez vous en, en, en marche arrière, donc elle est quand même un peu moins active que quand elle est en marche avant. Hein. Et euh, surtout donc elle s'oppose à mars, donc c'est euh, pas quelque chose de, de vraiment facile à vivre, c'est surtout, euh, vous allez le sentir à partir de mardi, mercredi, euh, que tout d'un coup, euh, bon, il euh, y a quelqu'un en face qui vous dit qu'il faut aller plus vite et vous, vous avez votre rythme, et, et votre rythme est, est ralenti avec Saturne. Hein. C'est vrai que vous pouvez être plus lent que d'habitude, prendre plus de temps pour faire les choses, ce qui n'est pas du tout euh, condamnable hein, en soi, euh, mais euh, vous avez face à vous quelqu'un qui est beaucoup plus pressé que vous et qui pourrait vous mettre un petit peu la pression, ce que vous aurez du mal à supporter parce que euh, avec Saturne dans votre décan, dépression, vous en avez beaucoup subi et certainement il y a aussi un côté où vous êtes un petit peu moins motivé, ou alors bon ça peut être l'inverse aussi, hein, parce que Saturne est la planète des ambitions, donc vous pouvez être un petit peu dévoré par l'ambition et avoir quelqu'un face à vous qui est en rivalité et qui essaye de vous mettre des pots de banane, ça n'est pas à exclure comme interprétation. Troisième euh, 3e décan, ben comme tous les autres, vous avez très peu d'aspects, juste à partir de mardi il y a l'arrivée du soleil dans le troisième e décan des Gémeaux donc vous serez euh, bon, bah sous l'influence de ce soleil euh, dans votre secteur du travail qui vous donnera bien évidemment envie d'être le premier, le meilleur, le plus efficace, le plus productif aussi dans votre travail et bon, il n'y a pas trop d'obstacles hein, pour que vous y arriviez. Il y a Pluton dans votre décan, euh, bon mais c'est une planète qui agit de manière invisible donc euh, je ne pense pas qu'elle freine du tout euh, votre euh, votre élan. Euh, euh, je pense même que vous êtes peut-être en train d'acquérir d'ailleurs plus de pouvoir dans votre travail, dans ce que vous faites. Donc euh, avec ce soleil en gémeaux, eh bien euh, vous vous ferez remarquer peut-être même de votre euh, supérieur et moi je pense que c'est quelque chose qui peut vous, vous mettre sur euh, la bonne voie dans votre travail, et c'est important hein, pour le Capricorne de, de sentir qu'il fait ce qu'il faut et ce qu'il doit faire. Hein, qu Il y a un côté respect des consignes chez les Capricornes. Musique Dimanche et lundi devraient être de bonnes journées puisque la Lune occupera votre secteur de voyage. Alors bon tout ça, est, on est dans le domaine du symbolique hein, avec l'astrologie. Donc euh, voyage, ça peut être tout simplement que vous avez envie de vous évader, vous avez envie de sortir vos, de vos quatre murs, ou que vous êtes invité quelque part, hein. il y a une notion de convivialité euh, avec la lune en vierge dans votre secteur neuf, un hein, secteur attribué au, au voyage et à tout ce qui est loin, hein il y a, a... peut-être vous allez vous éloigner de chez vous tout simplement, ou trouver le moyen de prendre des distances avec votre situation actuelle, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous, vous vous raconter une histoire ou avoir une conversation avec vous qui vous changera les idées. En tout cas, ça vous fera du bien, ça c'est sûr. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine,